Bonjour, monsieur, bonjour les autorités euh, ivoiriennes, bonjour aussi euh, les autorités euh, africaines. Vraiment, la situation que nous vivons ici euh, en Ukraine, c'est-à-dire près de la frontière polonaise, c'est très, très, très, très, très, très difficile. Euh, depuis avant-hier, on est sur pied, on est en train de fuir les bombardements euh, que vous connaissez en Ukraine. Donc euh, on est arrivé aujourd'hui à la frontière polonaise mais les étrangers n'ont pas le droit de franchir la, la frontière. C'est-à-dire que euh, nous allons rester ici dans le froid. Donc euh, ce qu'on souhaiterait c'est de solliciter votre aide. Et moi à l'état civil, je me nomme Boi Nkwado Simeon. J'ai fini tous mes diplômes et j'avais décidé de rentrer en Côte d'Ivoire. Euh, J'ai déjà acheté mon vie d'avion pour le 1er mars mais compte tenu de la situation, je ne peux pas rentrer. Donc euh, on a quitté à, à, à Kharkiv, euh, on a parcouru plus de euh, 8, ouais, 800, km. 800 km. Et puis quand on est arrivé à Lvov, on a emprunté un bus, euh, après 15 km de route, on nous a laissé et puis on a parcouru plus de euh, 65 km à pied. Et voilà qu'on arrive à la frontière, on n'a pas le droit de traverser la frontière. Pourquoi? Parce que euh, les autorités de l'Union africaine n'ont pas mis euh, des équipes en place pour accueillir ces ressortissants. Parce que euh, toutes les autres personnes ont le droit de traverser. Elle dit Les ressortissants de l'Union européenne ont le droit de traverser. Mais nous, on n'a pas le droit de nous, les Africains, on n'a pas le droit de traverser. Donc voilà la situation. Je vous présente les images tout à l'heure. Voilà, tout ce que vous voyez là, ce sont des, des étrangers, voilà, nous sommes des Africains, tout ce que vous voyez, voilà. Donc nous, on n'a pas le droit de traverser, actuellement il fait beaucoup froid, il fait froid en Ukraine ici. Et donc ce que euh, on vous demande, c'est de nous venir en aide, c'est de nous venir en aide parce que euh, la situation est un peu compliquée donc merci beaucoup et puis euh